Regardez encore, Ethan Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait Il est en top tweet. Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé, les deux jouent au PCG, il a fait quoi Likez, partagez, je vais brasser, je vais avancer. Voilà, Ethan Mbappé, s'il est en top tweet, c'est à cause de ce regard-là. Regardez ce regard, il fait un regard à qui Il fait ce regard à ces messieurs. Lionel Messi, le Messi qui joue au PSG avec le grand frère de Ethan Mbappé, ce grand frère qui s'appelle Kylian Mbappé, ce grand frère qui est absent, absence suspect, lors du retour du Goa'at, le King of the North, le champion du monde, le remporteur de la Coupe del Mondo, le grand frère il est absent. Au retour de Lionel Messi et ces gens-là doivent applaudir Lionel Messi. Les gens du PSG, staff, techniciens, réparateurs, coordinateurs, ils doivent tous applaudir Lionel Messi à son retour d'entraînement. Attendez, il vous met la vidéo. Regardez, tout le monde applaudit. Regardez, tout le monde applaudit. Le God. le goat, le goat out. Ça, c'est le retour de Lionel Messi pour l'entraînement au PSG. Mais, ils ont fait une petite communauté d'accueil de, de, de Messi. Voilà, donc, euh, ils ont fait une petite communauté d'accueil à Messi. On applaudit Messi. Franchement, ce n'est pas d des applaudissements faciles. Moi-même, je me mets à la place d'Etan Mbappé. Ces applaudissements-là ne doivent pas être faciles. Ah, quelqu'un Un hein, qui a battu ton pays deux, qui a battu ton frère. Trois, qui est dans qui s'est moqué de ton frère. Qui a autorisé la moquerie de ton frère pendant la célébration de la Coupe del Mondo. Mais c'est de la maltraitance. On ne peut pas permettre que État Mbappé applaudisse Messi. On aurait, bon, vous savez, les joueurs, ils ont une discipline là. Ils font les durs, mais les joueurs, les fouteaux, ils sont très disciplinés. Donc je pense qu'ils ont épargné la souffrance à Kylian Mbappé, le grand frère. Donc, je comprends pourquoi Kylian Mbappé est aux états unis C'est une bonne raison de ne pas subir ce genre d'humiliation. Mais on laisse le petit frère. Donc, Kylian Mbappé était absent lors de cette petite cérémonie d'humiliation. Franchement, c'est une cérémonie d'humiliation. Ça, c'est des joueurs, des staffs, des Français que Messi a battu. C'est du fair-play. Dans le football, il y a le fair-play. Mais je pense que de la famille de Mbappé et Messi, il ne doit pas avoir de faire pleurer du tout, du tout, du tout, du tout. Mais Messi aussi, là, je me demande, mais il revient pourquoi Messi revient au PSG pourquoi Là, là, tu dois faire un an de fête. Tu as gagné la Coupe del Mundo. Tu as gagné les Champions League. Tu as gagné plein de trophées. Mais là, là, tu reviens faire quoi C'est ça, c'est l'opportunité. On appelle ça sortir par la grande porte. Sorti par la grande porte Tu vas, tu fais ta coupe du monde Et tu reviens plus Tu viens jouer, tu vas venir diminuer tout ta cote Tu as eu la cote avec la coupe du monde Tu vas venir réduire ça à néant Franchement c'est un retour risqué